Je suis Jean-Marc Gancy, cofondateur de Darwin, un tiers-lieu bordelais qui existe maintenant depuis 5 ans. On est, je crois, l'un des plus gros tiers-lieux français. On a une très grande mixité d'usages, d'activités, de programmes, beaucoup d'événements. On estime être entre 800 000 et 1 million de personnes qui fréquentent ce lieu tous les jours. Qui a par ailleurs le plus grand resto Bio de France où on brasse notre propre bière, où de grands espaces de coworking permettent d'accueillir énormément d'entrepreneurs, start-up, mais pas que, loin de là justement. Des acteurs de l'économie verte, de l'économie créative. Et dans ce lieu, ce qu'on veut prouver, c'est qu'il est, qu est aujourd'hui important de s'adapter aux évolutions du monde, à la nécessité d'accueillir de nouvelles formes de travail, mais aussi de tenir compte des limites de notre système, la limite de notre système capitaliste, de la limite du système, on va dire biosphérique, et notre capacité à susciter de l'activité sans trop nuire à la planète et nuire au climat, pour nous c'est un enjeu fondamental. Donc on essaie de maîtriser tous nos impacts écologiques au plus fin avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'exigence et sur nos fonds propres. Donc c'est une véritable aventure entrepreneuriale qui aujourd'hui s'étend sur 4 hectares en plein cœur de Bordeaux, ce qui la rend assez exceptionnelle du point de vue de sa dimension et de son pilotage. Ce qui fait le succès de Darwin sur le territoire bordelais, c'est sans doute le fait qu'il n'existait pas de lieu de cette dimension avec ce propos, avec cette, cette vision euh, précédemment et que sans doute il manquait et du coup il a agi comme un véritable aimant sur le territoire en agglomérant tout un tas de dynamiques, de porteurs de projets, d'acteurs qui se sont reconnus euh, dans euh, sa dynamique et qui ont souhaité le rejoindre, le faisant se développer de façon organique. Et aujourd'hui, on est effectivement incontournable sur le territoire du point de vue de tous ceux qui veulent participer à un monde un peu différent de celui qu'on a connu jusqu'à présent, en réinventant les pratiques, en travaillant différemment, en ne mettant pas l'économie au centre, mais en essayant d'équilibrer l'aspect culturel, l'approche sociale, la dynamique écologique et bien entendu la viabilité économique. On est aujourd'hui 220 entreprises qui font travailler 600 personnes. L'écosystème d'ailleurs Darwin dans son ensemble contribue et soutient 900 emplois à Bordeaux et 1600 à l'échelle nationale. Donc C'est un poids économique tout à fait important mais qui est l'agglomération d'un certain nombre de dynamiques. On n'a pas de grands groupes qui sont à Darwin, c'est beaucoup une myriade même, une mosaïque de petites structures qui du coup mutualisent beaucoup de ressources, d'activités, d'emplois, de services. C'est ce qui fait la valeur de ce lieu, c'est qu'on est plus fort à plusieurs dans la collaboration que seul dans son coin, sa cuisine, en télétravail. On a besoin de, de partager des outils professionnels et d'être dans, dans des lieux qui nous permettent de rencontrer des collaborateurs potentiels, des partenaires qui nous rendent un peu plus résilients, un peu plus forts dans un milieu économique qui est toujours très difficile. On peut côtoyer à Darwin des jeunes qui sortent d'études et qui veulent se lancer dans leur start-up, mais aussi des acteurs plus matures qui ont eu un parcours professionnel, parfois dans des grandes entreprises ou des institutions, qui cherchent du sens dans leur activité aujourd'hui et qui veulent générer des activités utiles pour la société. On héberge également pas mal de ressortissants liés à l'économie sociale et solidaire qui côtoient des acteurs de l'économie plus classique. C'est ce qui fait aussi la valeur du lieu. On a même dans nos approches associatives des collectifs informels qui côtoient justement, et en se frottant à ces activités économiques, qui côtoient des nouveaux modèles qui leur permettent eux aussi de se professionnaliser et de trouver des ressources nouvelles. De la même façon que ceux qui sont dans le milieu économique vont être au contact de ces acteurs plus informels, parfois un peu plus fous, euh, un peu plus euh, originaux, qui vont les nourrir en créativité euh, et en façon de faire, euh, qui sont parfois inhabituelles. Nos relations avec les collectivités ne sont pas toujours apaisées, elles se sont déployées au gré de nos initiatives. Euh, je crois qu'on est en train d'inventer un modèle culturellement très différent de ce qui a à court habituellement, on rentre dans aucun dispositif. On est aussi très militant, même si on est des entrepreneurs, donc ça heurte parfois des politiques territoriales. On a bénéficié d'un certain nombre de soutiens publics sur des actions innovantes, des démonstrateurs, notamment de transition énergétique. On est totalement sorti du nucléaire, on autoproduit une partie de notre énergie, on a une, notre propre monnaie locale. Bon. C'est important évidemment de ne pas être en dehors d'un territoire, mais de, de contribuer à sa dynamique et de travailler en bonne intelligence avec les pouvoirs publics, avec les institutions, avec les élus, les collectivités, avec l'administration aussi, qui est garante de l'intérêt général, même si elle ne doit pas être exclusivement garante de cet intérêt général. Nous aussi, on revendique une part de, de, de, de, de, de rôle à jouer par rapport à ça. On apprend à se connaître les uns les autres, on apprend à, à, à inventer de nouvelles façons de nous lier et, et de faire ensemble. Et je pas de doute qu'on y parviendra, même s'il si y a peut-être un effet de génération à, à dépasser.